Salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers! Cette semaine, je vous raconte un petit peu tout ce qu'il y a eu de fait dans la semaine, justement. Euh, on n'a pas chômé. Alors c'est parti! Salut, salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers, c'est Sébastien de Tilipousse à Plévin, à côté de Carré, dans le centre Bretagne. Cette semaine, donc, je vais retracer un petit peu avec vous tout ce qui a été fait. Semaine bien bien bien chargée, bien fatigante, j'ai mal partout. Ah oh, mais c'est intense quoi euh, Et euh, bah voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Alors c'est la semaine, euh, c'était la semaine même euh, intense, euh, puisque je suis un peu à la croisée des chemins entre euh, bah, tout ce qui est à finir pour la fin de saison, tout ce que j'avais prévu de finir pour la fin de saison, notamment euh, bah, les plantations, le BRF, et puis toutes mes greffes. Donc ça veut dire que j'ai commencé la semaine, donc depuis la dernière vidéo que vous avez vue dimanche, il s'est passé un petit paquet de choses, puisque bah, j'ai greffé, j'ai continué de greffer tout le week-end, euh, puis après j'ai enchaîné mardi-mercredi avec mon chantier BRF, broyage de, de bois, de branches, et puis... Jeudi, je me suis reposé, parce que j'étais vraiment bien claqué, bien bien claqué euh, par ce chantier. Et puis j'ai repris les greffes vendredi, donc euh, j'ai repris un, un bon rythme. Là, je suis en train de m'entraîner vraiment à, à essayer de passer systématiquement la barre des 200 greffes par jour tout seul. Et puis, euh, bah, et puis ce samedi, je vous tourne la vidéo, puisque je n'ai pas eu le temps de la faire avant. J'ai des rushs d'autres de vidéos qui vont, qui vont arriver mais c'était pas de ça que je voulais vous parler tellement aujourd'hui et puis surtout bah, j'ai commencé à tourner des vidéos supplémentaires pour la partie communauté donc la petite partie privée que vous pouvez rejoindre en cliquant justement sur le petit bouton rejoindre euh, de ce côté -là, là à côté du bouton, non de ce côté là plutôt du côté abonné à côté du bouton abonné allez continuons avec le BRF voilà je me trouve actuellement devant mon petit tas mon petit tas de béraille, je vais faire un petit peu une vue un peu plus large du tas. Vous voyez, tac tac tac, par des tas on va dire. Euh, donc là j'ai à peu près 30 mètres cubes. 30 mètres cubes qui vont me servir à couvrir 300 mètres carrés de pépinière sur la partie des arbres greffés. Donc euh, bah, une partie que vous avez déjà vue la semaine dernière. Pour, euh, ce que j'avais replanté et puis également bah, tous les arbres que je vais rajouter puisque ça va compléter largement les 300 mètres carrés oui oui comme je vous l'ai dit je suis un petit peu ric en, en espace là euh, euh, prévu c'est pas grave j'ai quand même de l'espace disponible mais bon je vais être obligé d'aller un petit peu à gauche à droite pour planter tout ce que j'ai à planter donc mon brf ici 30 mètres cubes donc j'en profite pour d'abord Envoyer un grand, grand, grand merci à tous les gens qui sont venus m'aider. Tout le monde, je vous remercie vraiment tous. Vous étiez 8 ou 9 mardi, vous étiez 11 ou 12 mercredi. Bon, eh ben, je sais que la plupart d'entre vous êtes bien aussi rincés, bien fatigués de ce chantier-là. Merci, merci du fond du cœur, parce que vraiment, bah, vous imaginez peut-être pas, mais en tout cas je vous le dis... Ce broyat là, c'est de l'or pour moi, c'est vraiment ce qui va être un des éléments les plus compliqués à faire, mais également les plus intéressants pour mon sol, pour nourrir mon sol, et donc pour nourrir les arbres fruitiers, les arbustes fruitiers, pour que tout ça, ça pousse dans de superbes conditions, tout en préservant mon sol, tout en l'améliorant d'année en année. Enfin, voilà, il y a... si vous avez regardé les vidéos sur le sol vivant, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, bref, ce BRF-là, je ne sais pas si je pourrais le faire pendant encore 10 ans donc j'en profite, tant que je peux encore louer du broyeur tant que l'essence est à un prix accessible euh, tant que j'ai possibilité d'avoir du monde à m'aider, etc., etc. mais bon, on va en reparler de ce BRF parce que parce que euh, ben je suis déjà en train de réfléchir à des solutions alternatives, bien sûr, parce que c'est quand même un sacré chantier le BRF. Pour ceux que ça intéresse, je vais détailler un peu les coûts de ce chantier-là dans la partie privée. Donc il euh, y a un programme maintenant sur la chaîne qui, donc, à partir du bouton rejoindre là, euh, je vais détailler le coût du chantier pour que vous sachiez en 2023 combien m'a coûté ce chantier BRF, donc combien finalement coûte mon mètre cube de BRF. Euh, ce qui vous permettra un petit peu vous de comparer avec euh, les offres de vrais BRF ou juste de de bois, des choses comme ça <coughs> pour vous faire un petit peu une idée <coughs> donc là, vous retrouvez ça là en ce qui concerne ma première marcotière de pied-mère, donc voici la ligne sur laquelle j'ai mis des M26 euh, donc euh, 24 à peu près et des M106 dans la suite donc ça va être une ligne qui va rester en fixe, donc qui est un intermédiaire de zone de plantation, donc 150 m2 à gauche, 150 m à droite. Et donc ces jeunes porte-greffes, qui vont grossir, qui vont devenir des marcotières, sont plantés tous les 50 cm et seront butés. Alors je vous en montrerai un petit peu des, des parties dans la prochaine vidéo, mais surtout dans la partie privée, je vous le fais en détail. Donc ben, il faut me rejoindre Allez, du côté des greffes, ça commence à être pas mal du tout, puisque euh, bah, j'arrive à peu près euh, à 1000 greffes, là. J'arrive tout doucement à 1000 greffes, et donc il va m'en rester encore à peu près euh, 500 à faire. Donc tout ça, ça attend d'être planté, vous voyez que c'est même assez... Euh, assez temps de planter tout ça, vous voyez par exemple ici ce... Ce poirier, enfin ce, ouais, ce poirier greffé sur cognacier, là qui, qui n'en peut plus. Bon. Donc en ce moment, euh, en étant bien organisé tout seul, hein, euh, j'arrive à faire 200 greffes par jour. 200 greffes par jour, ça veut dire que j'ai mes porte-greffes et j'ai mes greffons à disposition. Je greffe, je greffe, je greffe. Je fais des lots, hein, c'est des petits lots en général, entre 10 et 20 euh, par variété, donc je dois changer de lot quand même à chaque fois. Et, euh, et ensuite, dans la foulée, je fais euh, évidemment ben, poser la cire, hein, donc euh, l'étanchéité cire. Donc il y, y a la greffe, il y a la ligature, il y a la cire, je fais des petits paquets et je les amène ici après en jauge. Donc ça c'est dans la journée, en faisant toutes ces opérations-là, je fais 200 greffes par jour. Quand je suis aidé par quelqu'un qui peut s'occuper justement de toutes ces tâches annexes, moi je fais que la greffe, euh, en fait j'arrive à être à quasiment 60 greffes par heure, donc du coup j'arrive à monter, alors je ne fais pas ça pendant 10 heures, hein, mais j'arrive à monter à 300-350 greffes par jour, quand je suis avec quelqu'un, voilà. Bon, en ce moment je n'ai pas souvent quelqu'un au moment où je fais les greffes, donc ce n'est pas évident de faire ça, mais en tout cas voilà, ça c'est mon rythme, et donc c'est ce qui va me permettre de... de rapidement finir mes greffes maintenant, il me reste en gros, allez, trois jours de boulot pour finir toutes mes greffes. Vous connaissez ça Donc ça c'est de la consoude, consoude de Russie, de la grande consoude. Euh, Celle-ci c'est la variété Boking 14, donc euh, pour ceux que ça intéresse, la Boking 14 c'est une consoude qui a un rapport C sur N, carbone sur azote, qui est idéal pour faire du compost. Euh, donc c'est celle que je multiplie partout et l'avantage des, des des consoutes de Russie, c'est qu'elles ne se sème pas donc ça veut dire que si je veux avoir des plants, bah, il faut que j'aille les... faire des boutures de racines par exemple ça marche très très bien mais en tout cas je ne vais pas en retrouver partout, je ne vais pas être envahi partout que... puisqu'elle ne se sème pas, donc tant que moi je la multiplie pas, elle ne va pas se multiplier n'importe où donc gros avantage c'est que ça fait des grandes grandes tiges, des grandes feuilles donc ça fait beaucoup de récoltes si j'en ai suffisamment, et j'en ai suffisamment donc, grâce à elle, là sans tarder, maintenant que le BRF est fait, maintenant que les arbres vont être plantés, ça veut dire que j'ai juste le timing qu'il faut pour que mon purin de consoude se prépare. Le purin d'ortie, ça attendra un petit peu plus tard, pour l'instant j'ai une herboriste qui cueille de l'ortie, donc je laisse les, or les orties. Mais en attendant, je fais la consoude, parce que j'en ai plein, elle a bien bien poussé, grâce à la pluie, à la chaleur, à la pluie, à la chaleur, à la pluie, à la chaleur, qu'on a eu. Bah depuis euh, un mois et demi, deux mois maintenant. Donc ça, je fais ça cette semaine, je lance le purin, je vais faire trois fois 80 litres à peu près, pour euh, bah faire mon premier purin de saison, juste après que le BRF aura été posé. Donc trois semaines à peu près pour fabriquer le purin, je vous en parlerai de retour. Il y a une petite vidéo de l'an dernier où déjà je l'explique, hein, vous pouvez retourner la consulter. Et donc c'est à peu près 3 euh, semaines que je vais compter de, pour le fabriquer. Ça veut dire que j'ai à peu près 3 semaines pour planter et même mon BRF. Donc c'est timing parfait. Un petit repère phénologique. Ici, centre-Bretagne, Plévin, les poiriers, c'est fini. Enfin, la floraison des poiriers, c'est la fin, je veux dire. C'est pas tout à fait fini, mais c'est la fin. Par contre, celle des pommiers a bien commencé avec les premiers pommiers qui, qui sont en fleurs et qui vont s'enchaîner là pendant 15 jours. Donc là, vous voyez, là je suis sur un... Un bel de boscope grise là qui est en belle floraison, très très belle floraison. Hein. C'est vraiment magnifique quand même ces, ces floraisons d'arbres fruitiers. Voilà, bon bah évidemment j'espère avoir plein de fruits euh, en passant euh, dans l'année. Hein. Ça reste dur chez les abeilles. Voilà, là, ça sent le miel à plein nez. Bon bah comme vous pouvez voir les abeilles... Euh, Bon j'ai qu'une ruche hein, là qui tourne mais... Mais ça bosse dur. Il hein. absolument tant que je mette des hausses là. Moi je suis très très en retard aussi à ce niveau là. Heureusement hein. que je suis pas apiculteur. Hein. Allez, une dernière petite chose que je voulais vous montrer cette semaine quand même parce que j'en ai pas parlé les semaines passées mais ça avance. Ça a été également renouvelé cette année comme l'an dernier. Vous pourrez voir dans les vidéos de l'an dernier. Hein. Mes boutures de bois creux, entre autres, les ronces, les vignes, euh, le sureau, le figuier, bon tout ça, c'est en cours, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et on fait des nouveaux essais, on a, on a lancé un petit truc d'essai, là, on va voir. Je vous en parlerai à l'occasion, si c'est probant ou pas. Pour l'instant, euh, on voit des trucs, mais on va voir si c'est vraiment efficace. Euh, sur la Russie des Boutures, notamment. Hein. Voilà, donc j'ai plein de choses. Et puis j'ai les plants, euh, par exemple, de vignes ici, euh, replantés de l'an dernier, dans des pots. Donc ça pousse et ça commence à être joli. Pour ceux que ça intéresse, et qui sont dans le coin le 29 ou 30, le samedi en tout cas, de la fin du mois, là, le dernier samedi du mois, je suis sur un petit marché avec des copains maraîchers à la ferme de Tilulu à Colorec. On se fait un petit marché de printemps avec vente de plants Notamment de légumes, de vivaces, de fleurs. Euh, Virginie, ma femme, sera avec euh, évidemment toute sa gamme de plantes aromatiques, tisane, baume et teinture mère. Et puis ben moi, j'aurai un peu de, de vignes, de ronces sans épines. Puis voilà, des petits trucs comme ça sympas à vous proposer en pot. Allez, euh, il a fallu que la tondeuse des voisins démarre avant la fin de la vidéo. J'espère que vous, ça ne vous dérange pas trop. Je vous remercie pour euh, avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Euh, évidemment, je vous invite à rejoindre le programme, euh, euh, le programme que je vous ai concocté, euh, voilà, dans la partie un peu privée, euh, pour découvrir euh, plein d'autres vidéos et de, de nouvelles choses. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, bah, on va voir. On va voir. Je ne sais pas encore quelle vidéo je vous fais pour la semaine prochaine, puisque je l'ai fait. Euh, J'ai quelques vidéos d'avance, mais en général, j'essaye d'en proposer tout le temps. Euh, des nouvelles aussi par semaine. Donc je vais voir. Quand je cours après le temps je vous montre une vidéo que, qui est déjà prête. Et quand j'arrive à trouver un petit créneau, ben comme maintenant, je vous fais une vidéo spéciale. Que je concocte en fait dans la semaine précédant sa diffusion. Bonne semaine, canavo, à Véchal